Salut à tous, salut Eric, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui. Ce matin en me levant j'ai vu le témoignage audio de Manu qui justement euh, abordait un petit peu euh, bah, son parcours à elle et ce qu'elle a pu trouver en fait au niveau du, de plein de choses que tu proposes toi Eric. Et je sais qu'elle a, de ce que j'ai pu comprendre, elle, est, elle a traversé des choses enfin, elle a traversé des choses pas très évidentes et j'ai trouvé ça super courageux de sa part de le faire je me suis dit, euh, quand même, euh, ça fait une fois que tu le fasses. Quoi. Donc, tente le truc tu vois. donc là, voilà, je me suis dit, je vais le faire. J'ai fait, fait un premier jet audio et je me suis dit, non, je vais tenter de la vidéo et là, euh, je tente. Voilà. Et, euh, au pire, je passerai pour un con si un mec euh, passe. Et au mieux, euh, j'aurais aidé quelqu'un peut-être qui se trouve à l'heure actuelle euh, en dépression, ou qui est mal, ou qui ne voit pas le bout du tunnel et qui, si j'arrive à aider, ne serait-ce qu'une seule personne, euh, ce serait bingo pour moi. Il y a un an, j'étais vraiment très très mal. J'étais très anxieux, très, très déprimé. Je brevais du noir constamment. J'avais plus goût à rien. Je, enfin, je me levais le matin sans but. Je, je me recouchais sans. Enfin, c'était un cercle vraiment. J'étais déconnecté de beaucoup de choses en fait. Quand je, me, quand je revois ça de manière introspective, j'étais déconnecté d'énormément de choses. Et quand j'ai fait la rencontre d'Eric, c'était avec ses podcasts. Euh, des podcasts audio qui se trouvent sur iTunes et qui m'avaient euh, vraiment parlé tout de suite alors il y en a énormément des podcasts, euh, il y en a vraiment un paquet, j'ai vu euh, je sais pas, comme, tu pourras le dire Eric à l'occasion mais euh, il y en a un gros, gros paquet j'en ai, ai écouté quelques-uns et ça m'avait vraiment plu quoi. Enfin, ça me parlait énormément, quoi. je me suis dit ce bonhomme il qui, qui, qui... Enfin, c'est du vécu quoi il y a beaucoup de choses très très euh... c'est du bon sens c'est vraiment du bon sens quoi et après donc j'ai creusé j'ai creusé j'ai été voir un peu ce qu'il faisait j'ai vu qu'il avait un site avec des formations qu'il avait des tout un tout un tout un parcours quoi enfin qu'il avait mené à là enfin, qu'il avait mené là et euh... donc le gars me paraissait légitime vraiment quoi par rapport à ce qu'il proposait et euh, quelques mois plus tard il a lancé le groupe expérimental Whatsapp et on ne savait pas trop où on allait et donc on s'est lancé là dedans, enfin moi je me suis lancé là dedans avec lui et les gens qui étaient parmi nous et on s'est mis à échanger tous les jours, à... enfin lui nous, nous, tous les jours nous, fais, nous faisait passer un petit mot puis nous euh, on échangeait avec lui des fois, il faisait remonter euh, des échanges avec une personne donnée, euh, avec le groupe, puis ça crée euh, des échos avec d'autres personnes, enfin c'était vraiment une effervescence, c'était vraiment cool. On a créé une sorte de mouvement euh, ultra positif, ultra sain, de gens bienveillants, euh, parfois en souffrance, Et, euh, mais qui, mais qui aspiraient vraiment à, au mieux-être, c'est ça qui est vraiment sympa. Et, euh, et à l'heure où je vous parle aujourd'hui encore, euh, le groupe, euh, je ne sais pas s'il si est expérimental ou pas, mais euh, pour moi ça, ça a pris, quoi. Enfin, ça a bien fonctionné. Et, euh, et euh, à l'époque, quand il avait créé son groupe, euh, ce groupe-là, il avait lancé un, une technique euh, qui s'appelait le graphes Je vais y revenir très rapidement parce que c'est vraiment elle, moi, qui m'avait donné l'impulsion de départ, qui m'avait permis vraiment de, de décoller. Quoi. Euh, le des c'est quoi C'est défi, gratitude et fly. Il y a trois, il y a trois volets. Défi, c'est-à-dire en sens des défis, on se dit, voilà, je vais faire euh, telle chose. Un truc qui nous donne la boule au ventre, ou un truc, euh, pas forcément la boule au ventre, mais un truc qui nous, quand on y pense, on n'est on pas serein. On se dit, bam, je tente de le faire. Et on, et on le fait. Et après, ça va bien, bien mieux. Et euh, de fil en aiguille, les défis deviennent de plus en plus gros et euh, on cultive ça. Il y avait également la gratitude. La gratitude, c'est vraiment euh, au-delà du dégrave, de cette technique-là. C'est un truc, euh, vraiment, si vous m'écoutez aujourd'hui que vous êtes pas bien, je vous invite à le faire. C'est accessible, c'est simple, ça prend peu de temps, c'est à la portée de tout le monde. Et euh, les bienfaits sont totalement euh, dingues dingue c'est à dire que on le fait une journée deux jours trois jours une semaine bon ok on l'a fait on voit pas trop la différence mais au bout de quelques semaines quelques mois au fil du temps on cultive un, un, une vision différente des choses on, on acquiert un, un sens de l'écoute un sens de la, de la perception Enfin. On développe vraiment des choses qui n'étaient pas là autrefois et vraiment, vraiment, je vous invite du fond du cœur à le faire. Si aujourd'hui, rien n'a de prise sur vous, si aujourd'hui vous êtes mal, si aujourd'hui vous vous sentez euh, vraiment sans, enfin, vraiment mal, quoi, enfin, je, y a pas, je vais pas donner euh, d'autres, euh, Si vous n'êtes pas bien, je vous invite réellement, réellement à, à, à tenir un journal de la gratitude. Euh, ou même à par écrit informellement pas besoin de forcément de le faire euh, essayez d'exprimer tous les jours ce pour quoi vous avez de la gratitude c'est vraiment quelque chose de euh, qui peut paraître un peu niais, mais je vous garantis que ça fait des ça fait des merveilles c'est euh, je suis pas prêt d'arrêter je enfin, c'est un truc qui ça, ça, après ça devient comme un, une routine ça rentre dans le cercle des routines quoi. ça devient quelque chose dont on a besoin Inconsciemment même Quand on le fait pas des fois on oublie Ou alors on n'a pas le temps Ou alors on est ailleurs en déplacement Ou alors on n'a pas forcément le, le journal en soi Enfin moi je le fais dans un journal donc on n'a pas forcément le papier ou, Au début j'avais commencé sur une application Puis je suis passé sur le journal Donc faites-le Vraiment faites-le euh, Ça peut vraiment, vraiment vous aider énormément euh, Et il y avait le fly En dernier lieu Le fly qui euh, Alors pour moi le fly ça a été euh, une sorte de, de marche qui m'a permis d'accéder à quelque chose de similaire mais de plus formel et de plus encadré qui s'appelle la méditation. Mais je pense, enfin, je suis persuadé que sans cette étape-là qui est le fly, j'aurais jamais pu accéder à la méditation et à ce qu'elle m'apporte aujourd'hui. C'est-à-dire un euh, recul sur les choses. Un... On comprend qu'on n'est pas nos émotions. On... on observe nos émotions en fait. C'est une chose en fait qu'on ne fait jamais. C'est-à-dire qu'on op... on... ne... Enfin, une émotion, c'est une... une... avant tout, bien sûr c'est des pensées, mais c'est avant tout une sensation physique. Et euh, on n'observe jamais ça. Et le ferme une minute, deux minutes, trois minutes, peu importe le temps sur de brefs instants comme ça, tous les jours, ça crée, euh, au niveau corporel, pour ma part, c'est ce que j'ai remarqué, ça crée au niveau corporel, une sorte d'empreinte. Et c'est une empreinte qui grandit, au fur et à mesure de la pratique, au fur et à mesure du temps. Et c'est une empreinte qui finit par couvrir l'ensemble du corps, c'est-à-dire qu'elle finit par prendre toute la place. Et euh, et, et c'est un truc... C'est vrai que quand on le fait comme ça, on se dit Ok, bah, j'ai fermé les yeux pendant une minute J'ai respiré pas... Je me suis peut-être senti un petit peu mieux sur le coup Mais c'est pas C'est pas dingue Mais mis bout à bout Je vous garantis Que ça crée quelque chose Il y a une dynamique qui se met en place Et vous allez partir après sur d'autres niveaux Vous allez commencer à faire d'autres choses Que vous n'auriez peut-être jamais fait Ou pas, je sais pas et pour ma part, ça a été le cas que vous, que vous n'auriez peut-être pas fait euh, sans ce petit palier-là, sans cette petite. Euh, cette acclimatation, j'ai envie. De... Ouais, cette acclimatation euh, aux, sens aux sensations du corps, quoi. On est constamment dans nos pensées, constamment en train de réfléchir du matin au soir, constamment sur la prochaine idée, constamment sur le. là, le fait de fermer les yeux. de respirer, de se concentrer sur ce qu'on ressent au niveau du corps. Ça calme la machine. Vraiment, on redescend. Ça redescend. Et vraiment, faites-le. Faites-le parce que tous les jours, ça, ça crée, ouais, ça... J'ai l'impression de me le répéter peut-être, mais ça crée un truc. Une empreinte. Et le cerveau est très malin quand il remarque un truc qui marche, ou un truc qui lui fait du bien. Il a très vite tendance à se dire... Ok, ce truc-là, ça me fait du bien, je vais y revenir. Et inconsciemment, je vous garantis, vous allez y revenir. Et, euh, et enfin, pour ma part, j'y suis revenu plein de fois, je continue à le faire. Et ça m'a mené vers la méditation euh, qui, après, est beaucoup plus poussée, beaucoup plus. Euh, beaucoup plus, euh, Voilà, beaucoup plus. Euh, C'est pas une minute quoi. C'est, on est, on est sur des, des temps un peu plus importants et sur euh, une pratique un peu plus encadrée, un peu plus rigide, j'ai envie de dire. Là, le fly, on peut être. Euh, moi je sais que par exemple, je ne m'en rends pas compte, hein, mais quand je rentre du boulot le soir, euh, dans, dans le transport en commun, je suis là et euh, des fois je ferme les yeux, des fois je le fais. Alors avec les yeux ouverts j'ai un peu plus de mal, mais euh, je, je me focus sur le corps, sur les sensations, sur la respiration, sur s'il y a un truc qui me gratte. Pour le coup il résiste un petit peu, je ne me gratte pas. Euh, <rire> un peu ça c'est un peu ça voilà faites le vraiment les amis faites le je vous, je, je vous invite à faire même si vous prenez pas la formation ou si vous la prenez. je vous invite à l'apprendre bien sûr je vais pas dire de pas l'apprendre parce que ça vous ça vous ça vous cadre mais c'est euh, c'est un truc qui va vous faire énormément de bien pour moi ça a été vraiment ça a été la marche le sas de décompression pour accéder à plus grand pour accéder à, à autre chose quoi et euh, j'aurais pas pu son j'aurais clairement pas pu son quoi. Et aujourd'hui pour le coup, euh, enfin, je suis ouais, heureux quoi, enfin, je me sens bien. Je me sens... sens en sérénité. Je me sens en paix, en sérénité, je me sens bien dans mes baskets, quoi. j'ai pas J'ai plus cette peur viscérale infondée de tout et de rien. C'est-à-dire que je... je me rends compte qu'en fait on est tous pareils, qu'on est tous des êtres humains sur cette terre, qu'on n'est pas grand-chose, qu'on est là pour un petit bout de temps, et que pourrir ce petit bout de temps avec des idées un peu... des idées complètement bêtes et complètement infondées, pas bêtes, parce que c est... C est... il faut être indulgent avec soi-même, des idées infondées, quand on le comprend, on se rend compte qu'au final... Il n'y a pas besoin de... On n'a pas besoin de tout ça. On n'a clairement pas besoin de tout ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Défi Gratitude Fly. Et... Euh, pour le coup, ça m'a carrément sorti du trou. Donc quoi la dégraf, ouais. Défi Gratitude Fly. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a aidé. C'est pour ça que je m'y étalais un petit peu... Euh, Aujourd'hui. Alors moi, au, au tout début, quand j'ai... Quand j'ai rencontré Eric, euh, C'était... Enfin, j'avais un gros problème. Outre l'anxiété, la dépression, les idées noires, la déprime, la... tout ça, j'avais une grosse addiction, c'était le cannabis. Je fumais tous les jours, euh, enfin tous les soirs, après le boulot, vraiment, je me mettais, mettais, euh, je je me mettais, voilà, quoi, je me défonçais quoi, tous les soirs, pour oublier en fait, enfin, je me rends compte aujourd'hui, c'était pour euh, noyer mes problèmes, quoi. et euh, ça m'apportait plus de mal que de bien. Et je m'étais lancé à l'époque... Mais justement, ça rentrait dans le cadre du dégraphe. Je m'étais lancé un défi, c'était de ne plus fumer pendant 30 jours. 30 jours sont devenus 2 mois, 2 mois sont devenus 3 mois, et là j'en suis peut-être à 7-8 mois, je sais plus, mais euh, j'avais commencé ça en novembre, je crois, ou septembre, ou novembre, je sais plus trop, l'année dernière. Et euh, et ouais, en fait, c'est un. Enfin, genre, je fais un peu le raccord avec ce que je disais tout à l'heure, des euh, ce défi là qui était vraiment un défi enfin j'avais pas du tout mais alors là si on m'avait dit il y a un an que je pourrais me passer de cannabis et que je n'aurais plus besoin et que je serais mieux j'y aurais jamais cru enfin c'était absolument impossible quoi pour moi c'était la bouée qui me permettait de garder euh, un bout de la tête au-dessus de l'eau quoi même enfin, pas de la tête quoi et euh, aujourd'hui enfin, c'est un truc qui me. enfin j'en ai plus envie quoi enfin, c'était une période de ma vie, j'ai pas. Voilà, mais aujourd'hui j'ai découvert bien bien plus profond, des choses bien plus grandes que ça quoi. Le fait de, de cultiver la gratitude, le fait d'être dans le mon moment présent, le fait de travailler sa respiration, la méditation euh, la spiritualité, plein d'autres choses après qui englobent tout ça, mais j'ai. J'ai accroché à, à un mode de vie, à, à des pratiques qui font qu'en fait, c'est même pas que j'ai arrêté de fumer ou que j'ai plus envie de fumer, c'est juste que j'en ressens plus le besoin. C'est-à-dire que j'ai trouvé autre chose. C'est comme euh, voilà, j'ai trouvé autre chose et ça me convient bien bien bien mieux euh, que, ce que, que ce que je faisais autrefois. Ouais, ça me convient bien bien mieux. Et, euh, Aujourd'hui, enfin voilà je suis serein, je, suis... je me sens, je me sens, je me sens ouais, délaissé de beaucoup, beaucoup de choses quoi. Je, je suis plus calme, plus serein, plus cool, plus, plus dans le moment présent, plus, plus à l'écoute de ce qui se passe autour de moi, plus, plus vivant quoi, tout simplement, plus vivant. Après, bien sûr, j'ai encore des moments doux, des moments de, parfois d'anxiété, parfois des moments de pression cette vidéo, j'ai commencé d'abord par faire ça en audio puis j'ai dit à Eric, attends, attends, la poste pas je vais faire une vidéo donc voilà, on a toujours, on a toujours, toujours euh, enfin, la vie c'est perpétuellement euh, on s'améliore perpétuellement, je veux dire mais euh, mais euh, et ouais, voilà quoi, enfin je veux dire je suis bien, tout simplement je suis bien je, je me sens bien, je me sens tranquille, je me sens j'ai plus les mêmes questionnements qu'avant, j'ai plus les mêmes, les mêmes peurs qu'avant, j'ai euh, j'ai franchi un cap, quoi, tout simplement. Et je pense que, sincèrement, euh, j'ai consulté pas mal de docteurs. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça n'a jamais été bénéfique. Quoi. Et là, en l'espace de an, de voir un peu ce qui a été parcouru, ce qui a été fait, je me dis que quand même, il euh, y a quelque chose. C'est pas du hasard ou c'est pas du butchit quoi. Il y a un truc qui s'est passé. Il y a forcément un truc qui s'est passé quoi. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure dans l'audio Je sais pas ce que je disais. Oui, je parlais du bouquin. Je, je, je parlais d'un... Je vais refaire encore une parenthèse. Je parlais d'un bouquin cartol qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. Et qui, pour moi, avant de connaître Eric, ça avait été vraiment le déclic. Enfin, ça a été un bouquin qui m'a... Totalement mis à la renverse et qui m'a mené, je pense, aujourd'hui à vous faire cette vidéo. Enfin, ça a été vraiment. Enfin. Ça a été le déclencheur, en fait, de tout le processus qui m'a mené à, à ce que je vis aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'on commence par une chose qui nous mène à une autre chose, qui nous mène à une autre chose, et on, on vient, en fait, à avoir parcouru un chemin, tout simplement. C'est un pas après l'autre. Et ce bouquin-là, moi, m'avait vraiment. Enfin, écartolé. Et parle de. De, de choses qui relèvent vraiment du bon sens euh, et, et vraiment je, je vous invite vraiment vraiment à le lire là aujourd'hui bah, j'en suis le bilan c'est que après dix ans de consommation de cannabis je ne fume plus euh, après des années et des années d'anxiété je suis bien plus serein et j'arrive à à mieux voir passer mes anxiétés. Enfin, j'arrive à mieux voir passer mes émotions. C'est ça en fait le truc. Les émotions, elles sont toujours là. Ça fait partie de nos vies. Ça le fera. Ça sera toujours là. C'est un, un truc qui est humain. C'est un truc qui humain. Mais euh, les voir, pouvoir euh, la, avoir la capacité de les voir passer, sans s'identifier à elles, sans euh, fusionner avec elles, c'est euh, c'est ça qui nous mène en fait au bonheur, quoi. C'est de pouvoir les voir. Euh, bah c'était avec Tipeee en fait, c'était ça, c'est de, de, de fermer les yeux, de voir l'émotion passer le corps et euh, la laisser partir. Et là on se rend compte qu'une émotion c'est tout simplement. c'est une vague qui passe. Si on y fait résistance, on se casse les dents. Si on reste transparent et qu'on l'observe, qu qu'on la laisse nous envahir et qu'on observe les sensations physiques, tout ce qui se passe au niveau du corps, elle passe. Elle est là, et ouf, elle passe. Elle va revenir, mais elle va repasser. Et le fait de comprendre ça, ça débloque énormément de choses. C'est euh, vraiment salvateur. Ouais. Écoutez, je vous remercie à tous, à toi Eric, je te remercie pour tout ce que tu as pu m'apporter, tout ce que tu as pu faire pour moi, tout ce que tu as pu déclencher, tout ce que tu as pu faire mûrir. Euh... Et pour finir, j'aimerais laisser un petit mot pour les personnes qui écouteraient ce message et qui aujourd'hui seraient vraiment en souffrance et totalement la tête sous l'eau. Euh, vraiment, je vous garantis que quand on y est, c'est vrai que tout nous paraît totalement impossible, tout nous paraît totalement insurmontable. Tout nous paraît totalement euh, hors de portée mais je vous garantis que si on fait un premier pas puis un second pas et qu'on se donne la peine de, de, de, de commencer, enfin, commencer par, la, par la gratitude je pense que c'est la chose la plus simple et qui au fil du temps va vous faire voir les choses différemment si vraiment aujourd'hui vous êtes là, vous m'écoutez, que vous n'êtes pas bien, que vous êtes en déprime, en dépression, que vous êtes vraiment en burn-out ou quoi que ce soit, s'il y a une chose à faire, cultivez la gratitude. C'est-à-dire tous les jours, le matin, le soir, peu importe, fixez-vous un, un, un moment de quelques minutes où vous allez dire ce pourquoi vous avez de la gratitude. Et peu importe si ça vous paraît bateau, peu importe si ça se répète, peu importe, faites-le. Faites-le tous les jours, faites-le, faites-le. Et je vous garantis que ça va être une première brique à l'édifice. Et vous allez voir que vous allez sortir tout doucement, tout doucement, tout doucement de la tête de l'eau. Et que vous allez euh, peut-être, dans quelques mois, dans un an, comme je le fais à l'heure actuelle, faire une vidéo ou faire un audio ou faire même ne serait-ce qu'un constat de ce que vous avez pu parcourir et vous allez voir que au final ça valait la peine d'être fait je vous remercie euh, et, plus, et plus particulièrement toi Eric pour euh, ce que tu m'as apporté et euh, je vous dis à très bientôt non pas très bientôt parce qu'on va pas se c'est la force de voir tes vidéos ça Eric, tu vois je me suis mis euh, dans la tête que j'étais un, un vous avez mon groupe moi-même, tu vois. Non. Euh, Je vous dis euh... à plus tout le monde et euh... merci d'avoir écouté.